Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question Métis. Mon invité aujourd'hui est Claire-Marie Brisson, de Dearborn, Michigan, puis elle travaille maintenant à Cambridge University, à Massachusetts. Bonjour, Marie, Claire-Marie, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Je te laisse parler à ton aise et euh, on parle du, de la francophonie en Nord-Amérique et euh, je te laisse parler. Comment ça a commencé pour toi? Je sais que tu as es, es de la parenté au Québec et tout ça. Parle-nous donc de ça. Oui, bien, donc, euh, comme, euh, comme vous avez mentionné, moi, j'ai grandi euh, dans l'État de Michigan, ici aux États-Unis. Et euh, ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir euh, les liens historiques et l'actualité contemporaine euh, dans l'État de Michigan. Euh, ensemble, dans mon expérience. Donc, on est à la fois à la frontière avec le Canada, avec une grande communauté de franco-ontariens. On a euh, les liens entre l'histoire du passé et le présent. On a une grande présence de, de gens qui sont, euh, bah, qui ont des racines canadien-français, qui se disent, oui, mon père est Québécois. Oui, ma mère vient de l'Ontario, et donc c'est intéressant de voir l'histoire qui coule dans cette région, mais en même temps, euh, la difficulté de trouver des ressources pour des gens euh, qui, qui grandissent dans la région des Troitoises, ou bien euh, qui ont un certain intérêt pour euh, la langue française ou la culture. J'avais euh, la chance de grandir euh, en deux langues. Donc, euh, quand ma femme, j'ai parlé français à maison anglais à maison J'ai fait mes études en langue anglaise, mais à maison c'était en français. Donc, pour moi, garder la langue vivante, c'était très important pour protéger mes liens avec ma famille au Québec, avec ben, la culture, l'appartenance la, à une culture qui se dit francophone. Donc, euh, voilà un peu ce que j'ai trouvé dans la région. Et euh, la raison que j'ai suivi les études francophones, plutôt euh, euh, suivre un doctorat, faire un doctorat, euh, soutenir une thèse, c'est que j'ai trouvé même à l'Université euh, dans l'État de Michigan, on parlait point de la situation des francophones ici en Amérique du Nord. On parlait point quand j'arrivais euh, à l'Université de Virginie, dans l'État de Virginie. Je, on parlait point de, de la situation des francophones ici en Amérique du Nord. Et donc, euh, je me suis demandé ben, pourquoi et, et est-ce que je peux contribuer à cette connaissance? Et, euh, et maintenant, je suis à Harvard, ce que je fais, je je souligne l'importance de ces communautés, au pluriel. Ouais, euh, quand tu dis ton grand-père, c'est un Québécois, il sait, quand est-ce qu'ils ont déménagé dans le Michigan, on va dire? Euh, les années 1960. Donc, euh, lui, il avait, il avait choisi le Michigan car on avait une grande communauté de francophones dans la région à l'époque. Et il avait euh, des amis qui se disaient ben, « si vous voulez faire du, de l'argent, avoir un peu de pain, <rire> euh, on, on doit déménager à Détroit ». Donc, euh, il s'est installé les années 1960. Mon père est né à Détroit. Mais il avait croisé la frontière avec ben, les États-Unis et le Canada pour voir sa famille. Et pour lui, c'était une expérience, euh, pareille que mon expérience. Mon père, il avait grandi dans le Michigan, il avait passé ses étés au Québec et la langue française restait importante pour, pour lui. C'était euh, pour du, du boulot qu'il travaillait là? Il travaillait dans l'usine de, de Detroit? Il travaillait dans, dans, dans les automobiles ou quoi? Ce qui est intéressant, il était ébéniste et on avait tant de travail dans l'industrie automobile, mais peu d'ébénistes. Donc, lui, il avait fait des meubles pour les, les usines, il avait fait les meubles pour les écoles. Donc, il avait fait un peu de tout, mais il n'avait pas travaillé dans les, les voitures. <rire> Parle-nous parle donc de ton embéchissement, tu sais, de, comment tu as commencé? Tu as été à l'école primaire, secondaire en français, d'anglais, quoi? Ouais? Ben, L'école primaire, secondaire, pour moi, c'était en, en anglais. Et ce qui est intéressant, mon parcours scolaire, c'était presque 100% en anglais, ici aux États-Unis. Sauf que le, le moment où j'arrivais à high school, au lycée, j'avais fait mon high school, et on avait euh, notre choix de langue. Et ce que j'ai dit, j'ai dit, ben, je ne suis pas français, mais euh, je dois réviser un peu les, les points de grammaire. Donc, euh, j'ai contacté le prof, j'avais dit, ben, je suis francophone, mais j'aimerais bien améliorer euh, mon français écrit. Et j'ai suivi des cours de français euh, au lycée en faisant ça, en corrigeant les, les, les essais, les rédactions de mes collègues du cours, ce qui était intéressant. Euh, et, euh, et comme ça, moi, j'avais découvert petit à petit que la langue française, ça ouvre les portes. Ça ouvre vraiment les portes, ça ouvre les esprits, ça ouvre les, les perspectives différentes pour, pour des gens, surtout ici aux États-Unis. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, ben, il, faut, il faut continuer le travail en langue française. Et quand je suis arrivée à l'Université de, de Michigan, j'avais suivi des cours de langue française. Et à l'époque, je pensais, peut-être je vais devenir avocate, peut-être je vais travailler... Euh, dans, euh, dans le domaine plutôt international entre les États-Unis le, et, et le Canada, car le français, c'est un atout. Mais euh, ça, ça a vraiment changé pendant mon parcours scolaire à l'université. J'avais dit ben la langue française, ça doit être enseignée, ça doit être étudiée et ça doit être vivante comme langue de l'Amérique du Nord. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, OK, je dois me focaliser autrement. Tu euh, sais, dans tes recherches, c'est comment loin tu as été pour euh, trouver la culture francophone de a été dans l'histoire euh, des 1600, quoi? Tu as, as, as fait ça? D'abord, j'avais commencé exactement comme ça. J'avais dit, ben, euh, qui étaient mes ancêtres, qui étaient les gens qui sont venus ici en Amérique du Nord? Ça m'intéressait beaucoup. Mais ce que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé qu'il y a tant de ressources qui parlent de, de 16e, euh, 17e, 18e, même 19e siècle, mais il y a peu de ressources qui parlent du 20e, 21e, donc le, le contemporain de ces communautés. Euh, et, et on avait, euh, quand j'avais dit que oui, ça m'intéresse, les communautés francophones ici en Amérique du Nord, on avait les, la réponse, ben, c'est plutôt historique, ça. Et j'avais dit oui, c'est historique, mais ça existe maintenant, ça existe à présent. Et, euh, et donc, ça, c'est pourquoi j'avais changé euh, euh, euh, ce que je voulais étudier. Avant, c'était vraiment les voyageurs, comment l'arrivée des, des francophones s'est euh, faite, qui sont les, les acteurs les plus importants. Mais maintenant, ce que je fais, c'est plutôt quelle est l'identité actuellement? Quels sont les points en commun entre les communautés? Par exemple, ici en Nouvelle-Angleterre, dans les grands lacs, euh, dans l'Ontario, au Québec, en Louisiane, par exemple. Et en faisant ça, je suis en train de dire, mais l'histoire est toujours vivante. L'histoire, c'est maintenant. Et on peut trouver des traces de l'histoire, mais en même temps, on peut trouver ces voies actuellement, maintenant, dans plusieurs villes ici en Amérique du Nord. Et à mon avis, c'est beau. Est-ce que on voit, parce que je fais partie de, de plusieurs groupes et j'ai vu uh, uh, French Canadian, uh, Heritage Society of Michigan, l'autre de Detroit, il y de Californie, il y en de Maine. Ça fait qu'on dirait qu'il y a un revivement de, de la culture francophone. Est-ce que est, tu vois ça de, de cette façon-là? Oui, bien, c'est grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on a une renaissance de la francophonie dans ces communautés. On avait dans le passé, par exemple, quand mon père était petit, il était là à Détroit, il connaissait un peu la communauté francophone grâce aux, aux, aux organisations en Ontario et même à Détroit. Mais pour lui, ce n'était pas euh, voir tout le monde, parler à tout le monde, parler à quelqu'un en Californie, parler à quelqu'un euh, dans l'État de Maine. Maintenant, on voit que c'est vraiment là. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est un peu partout, on est éparpillé sur euh, le, le continent de l'Amérique, nord-américain. Et là, on, on, on est en train de se voir pour la première fois dans nos communautés qui sont un peu archipéliques. Donc, c'est comme les petits archipels dans toute l'Amérique du Nord. Et à mon avis, on a, on a une richesse grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et maintenant, on veut bâtir et construire des pans entre ces communautés. et de plus, ce que ça fait, ça encourage les gens qui sont, de, bah, par exemple, qui ont un, un grand-père qui est francophone, qui n'ont pas appris la langue française. Maintenant, d'apprendre la langue française, de, de, de, de dire, oui, j'ai quelque chose à faire. J'ai une histoire à revivre et à vivre à présent. Et c'est exactement ce que Scott Tilton et Rudy Baznet de la Fondation Nous font en Louisiane, par exemple. Ils disent que l'histoire de la francophonie, de, de, de l'époque où on parlait français euh, en Louisiane, c'est dans le passé, mais ça peut être maintenant. On peut souligner ça maintenant. Euh, tu fais des, euh, des podcasts euh, euh, mensuels, euh, radio. Euh, J'ai vu que tu as fait des, du travail sur TV5. Parlons donc de ça un peu. Donc, ce qui est intéressant... Euh, quand j'ai commencé mon podcast, j'étais assis sur mon canapé. J'avais dit, bon, j'aimerais bien partager ces histoires. J'aimerais bien entrer dans les conversations avec la communauté. Mais ce qui est difficile, et ce que j'ai trouvé difficile, c'est qu'il existe une grande communauté de gens qui sont intéressés par l'histoire de l'Amérique francophone, mais qui ne parlent point le français. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé The North American Francophone Podcast, qui est en anglais. Et j'ai interviewé les gens de la communauté en anglais pour traduire pour la première fois leurs recherches, leurs intérêts, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et comme ça, petit à petit, j'avais reçu des courriels des gens qui, qui ont dit, ben, c'est exceptionnel de, de traduire et de partager ces histoires en langue anglaise. Ça donne une ouverture à la communauté, ça donne... Euh, euh, l'esprit de, de vouloir créer et recréer ces communautés. Et c'est comme ça que Radio-Canada m'avait contacté et m'avait dit euh, c'est intéressant de voir une francophone, une jeune francophone aux États-Unis, qui avait grandi à l'ombre de la frontière euh, du, du Canada, Qu'est-ce que ça veut dire d'être toi, d'être Claire-Marie Brissant maintenant? Et euh, j'avais commencé à, à, à faire des entrevues. Maintenant, ça fait presque quatre ans que je, je fais des capsules avec Radio-Canada à Edmonton et maintenant Radio-Canada à Windsor, en Ontario. Et, euh, et, et, et j'ai lancé euh, ces discussions en langue française et traduire ce que j'avais fait en langue anglaise. En français, encore une fois, rétraduction, c'était intéressant pour moi parce que euh, pour la première fois, là, à l'autre côté de la frontière, on voit, ben voyons donc, on a une grande communauté de francophones ou bien des gens qui étaient francophones dans le passé maintenant, ils veulent bien ben, ressaisir la langue française. C'est impressionnant. Donc, maintenant, ce que je fais, je parcours la francophonie nord-américaine avec Radio-Canada à Edmonton, à Windsor. Et finalement, TV5Monde de, de France m'avait contacté et m'avait dit, « C'est exceptionnel. » On voit la francophonie en croissance maintenant aux États-Unis. Ils avaient visité la Louisiane, par exemple, et maintenant, ils, ils, ils, ils voient que la francophonie, ça existe un peu partout. Alors, j'avais fait une capsule sur TV5Monde et ça a explosé. Et maintenant, l'avenir, c'est très clair pour moi, c'est continuer ce travail. J'ai fait beaucoup de recherches sur différents sujets de la francophonie. Pourrais-tu nous parler de ça de, de... La recherche sur le Québec, la culture, pourquoi que le Québec se sent un peu gêné des fois de parler français. Tu sais. Parle nous donc de ça un peu. Ben, ce qui est intéressant pour moi, on voit qu'il existe deux pôles qui sont les plus importants pour nous, les franco-américains, les franco-américaines Franco ici. Euh, C'est le Québec et la Louisiane. Et le Québec, maintenant, c'est un endroit euh, où tout le monde qui est francophone dans, aux États-Unis rêve d'aller. C'est vraiment le cœur. On voit que c'est un cœur de la francophonie. C'est très, très protectionniste. Et on comprend pourquoi c'est protectionniste. Des fois, c'est difficile de, de sortir de, du Québec du fait québécois pour dire qu'il ben, existe des francophones un peu partout. Il existe des francophones qui ne sont pas forcément québécois, qui, sont, qui ont peut-être un parenté euh, québécois ou, ou bien un parent québécois, mais euh, qui sont franco qui sont franco-ténois, qui sont franco-michiganaises comme moi. Et, et c'est difficile des fois, c'est très rigide des fois euh, euh, de voir comment l'identité euh, hybride en dehors du Québec euh, s'est présentée. Donc, mes recherches portent euh, sur la façon dont on, on se présente euh, dans la société et j'ai comparé l'évolution de l'identité québécoise avec l'identité ici aux États-Unis et dans les autres provinces euh, du Canada à l'extérieur du Québec pour dire voici nos intérêts, voici l'identité qui a été construite par les communautés qui ont été en dehors du Québec, qui n'avaient pas le, le pouvoir de dire oui, nous parlons français ici. Et, et ce qui est intéressant, c'est quand on compare les symboles, par exemple, ou euh, les points qui sont euh, très forts pour, pour les communautés francophones, ils sont très semblables. Ils sont très semblables, même si quelqu'un avait grandi dans le Michigan ou l'Oregon ou euh, Saskatchewan. On a certaines choses en commun. On, on utilise certains symboles. Mais en même temps, on a euh, la géographie. Qui, qui réduit la situation de francophone en tant que minoritaire. Si on n'est pas euh, euh, euh, de la, de, du, du Québec, si on n'avait pas grandi dans le Québec, c'est difficile, c'est encore plus difficile de dire, de se présenter comme francophone. Et donc, euh, je, mes recherches portent aussi sur le fait que ben, comment créer une communauté en dehors du Québec, en dehors de, de ces normes qui sont reconnues dans le monde entier, euh, euh, comment créer une communauté à part, mais en même temps qui est en liaison avec les autres communautés qui existent ici euh, en, en, en Amérique du Nord. C'est très difficile, c'est difficile de, de s'établir, c'est difficile de s'identifier, c'est difficile de, de souligner les, les points en commun et les différences. Et, euh, et en même temps, on voit que ces communautés qui sont à part, qui ne sont pas Québécois, euh, des fois, on avait utilisé les symboles du Québec pour représenter, oui, on est comme le Québec, mais on n'est pas Québécois. Donc, euh, ouais. c'est un grand travail, ce que je fais. Normalement, c'est avec les symboles, mais euh, j'utilise euh, la littérature, les films, la, la musique, pour, euh, pour enquêter plus comment l'identité euh, euh, avait progressivement euh, développé dans ces communautés. C'est symboles que tu parles, c'est quoi ces symboles culturels-là, c'est quoi ces liens-là? Pourrais-tu nous parler de ça un peu? Oui, donc par exemple ici en, en Nouvelle-Angleterre, j'ai été surprise de voir dans certains restaurants euh, la tourtière, la poutine. Donc la nourriture, c'est un symbole de la communauté. Parler... De, de la communauté, en dehors de la langue, c'est ce qu'on mange, ce qu'on fait à maison. Et euh, euh, ce que j'ai découvert, c'est que ben, c'est vraiment ces choses. C'est les choses qu'on avait mangées avec maman, papa à maison, euh, mes mères, pépères à maison. Et, et on protège ces symboles de la famille. On protège les symboles qui sont mangeables. Euh, ou bien c'est les chansons, c'est les chansons d'enfance, c'est les chansons historiques même, euh, c'est ces symboles qui, qui représentent un passé qui est francophone. Pour certains, ça reste, surtout ici aux États-Unis, ça reste euh, les symboles religieuses, donc par exemple les croix, les symboles de l'Église, parce qu'on n'avait pas euh, une, une grande rupture hein, culturelle aux États-Unis comme on avait euh, au Québec, par exemple. Donc, oh, on a plutôt euh, des populations qui sont toujours euh, pratiquants, euh, euh, très pratiquants dans certains cas, dans certaines régions. Euh, on peut voir euh, l'importance des symboles qui sont les, des symboles historiques. Donc, le fleur de lys, ça se voit un peu partout euh, en Amérique du Nord. N'importe quelle communauté, on voit le fleur de lys. Et, et, et ça, c'est important comme symbole parce que, ça rayonne la culture ici en Amérique du Nord. Si on voit la forme de, de, de ce fleur fleur d'hélice, on voit que ça va vers chaque côté, n'est-ce pas? Ça va à droite, à gauche, en haut, en bas, et, et c'est partout. C'est comme un symbole euh, euh, qu'on peut utiliser pour dire on est là, mais on est aussi ailleurs. On est, on est un peu partout et ça, c'est une des raisons pour laquelle on peut voir les fleurs d'hélice utilisées à la ville de la Nouvelle-Orléans ou bien à Détroit ou bien euh, dans des prairies de, des États-Unis. On voit ça comme symbole euh, qui unifie les communautés. Ce qui est intéressant, j'avais découvert, je ne savais pas dans le passé, euh, le, le fleur d'hélice, c'était symbole de, du roi. Et maintenant, en France, c'est considéré comme monarchie. Donc, si on si on voit euh, des fleurs de montrer, c'est que moi, je suis monarchiste, je suis contre la Révolution française. Et c'est intéressant. Quand j'avais visité la France la première fois, j'avais un collier avec le fleur de lys, et quelqu'un m'avait demandé bon, pourquoi vous portez ce fleur de lys. Ça représente que vous êtes monarchiste. Et j'ai dit non, je suis monar pas monarchiste, je suis de l'Amérique du Nord. Et donc, on peut comparer la façon dont euh, nous avons exploré et nous avons euh, évolué avec euh, ces symboles dans d'autres régions de la francophonie. Donc, avec les Français de l'Europe, on peut explorer ce que ça représente à nos jours, ce symbole. Le français qui est parlé euh, là-bas, chez vous et dans, au Maine, c'est un, un français verniculaire? Euh. Oui. Oui. tu nous parler un peu de ça? <rire> Mais voici voici euh, l'accent de la, de la région euh, de, de Michigan. Ça roule les airs, par exemple. Et, euh, et moi, ma famille n'est pas de Michigan. On, on, ne, on ne roule pas les airs comme ça. On, on a plutôt un accent qui est mélangé. Moi, j'ai un accent très mélangé parce que ma famille vient de, de Montmagny, près de Montmagny, dans un petit village, Saint-Fabien-du-Panay, vient des, des Capitoles vient de, du Québec, vient de Montréal, mélangé à 100 Donc, moi, je, je parle autrement que, que les gens euh, dans le Michigan ou bien dans le Maine. Mais ce qui est très intéressant, ça avait évolué de, de manière très spécifique, car on avait euh, les écoles ici qui a été euh, établies par les religieuses, et les religieuses de la France. Donc, on avait protégé euh, dans un, une certaine façon la façon dont on parlait français, mais en même temps, on avait évolué la façon euh, grâce aux, aux, aux religieuses. Donc, des fois, des gens du Michigan parlent avec un accent plutôt français de la France. Euh, euh, donc, c'est difficile pour moi d'imiter euh, leur, leur accent parce qu'on avait arrivé les années 1960, mais c'est très intéressant. Est-ce que l'accent dans le Maine, ça fait sembler à l'accent de la Gaspésie, on va dire, dans ce coin-là? Oui, oui, de la Gaspésie ou bien euh, des, des Acadiens. Donc, euh, on, a, on a plusieurs Acadiens qui sont venus dans le Maine, euh, dans le New Hampshire, dans le Massachusetts. Et on peut entendre les accents de la Gaspésie et les Acadiens. Bien sûr, c'est présent dans la région. Euh... L'influence, ça va ces deux bords. Est-ce qu'il y a eu une influence des Français envers les Américains? Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, ce qui est intéressant quand on dit franco-américain, ça, c'est le terme préféré maintenant pour décrire les gens comme moi ici aux États-Unis. Mais euh, c'est un terme qui a été créé d'abord euh, pour décrire des gens qui venaient de la France ici aux États-Unis. Puis, deuxièmement, c'était utilisé dans cette région euh, euh, de la Nouvelle-Angleterre pour euh, bâtir des pans, construire des pans entre les Acadiens et les Québécois, les gens de ces deux communautés, pour dire, OK, on est Acadiens, on est Québécois, mais ben, en même temps, on est Américain, donc on doit se dire franco américain Donc, c'était pour réduire les conflits entre, entre les communautés qu'on avait utilisé ce terme. Euh, les Français qui sont venus ici euh, aux États-Unis sont très présents dans la ville de New York, ils sont très présents à Washington, D.C. On avait l'enfant qui avait créé et planifié la ville de, de Washington, qui était français. On avait dans la région euh, de Washington et de Virginia, on avait les Huguenots qui sont venus, et les, les gens de, à l'époque. Qui sont venus en Virginie pour uh, trouver de la paix, pour trouver un, un environnement plutôt euh, sympathique pour, euh, pour être, parce que la France en avait tant de conflits à l'époque. Donc euh, la Virginie, on a maintenant, euh, à présent, on a euh, une communauté francophone qui parle une France, un, un français plutôt euh, hexagonal, et on a euh, certaines populations dans le sud des États-Unis qui sont euh, issues de la France, surtout en Louisiane. Par exemple, on a euh, des populations des franco louisianais qui sont, euh, qui ont un, un lien très fort avec la France, qui parlent avec un accent très français. Euh, euh, et on a la communauté euh, qui se dit Cajun, Cajun euh, qui est plutôt acadien et euh, euh, c'est beau ce mélange. On voit le mélange entre ces communautés euh, en Louisiane. Maintenant, on voit une croissance de, de gens francophones qui viennent aux États-Unis, soit de l'Afrique francophone, soit de la France. Donc, on a ces communautés qui sont présentes ici à Boston, qui sont présentes dans chaque grande ville euh, aux États-Unis. Et ça, c'est une des raisons pour euh, ben, lesquelles les grandes villes ici aux États-Unis on a souvent une école francophone. On a une école, et ça s'appelle normalement, une école française où on peut grandir en langue française. Malheureusement pour moi, quand j'étais enfant, je ne savais pas ça. Mes parents ne savaient pas ça. Mais, euh, mais voilà, j'ai fait mes études euh, dans une école anglophone et je parlais d'eux, donc tant mieux. <rire> à ce point-ci, on prend une pause. On est de retour à CFRH 88.1 et à 106.7. Euh, Parle-nous donc un peu, euh, euh, Claire-Marie, de, de, de l'effet de religion entre le Québec et euh, l'Ontario euh, envers les Américains et tout ça. Là. Oui, donc ce qui est intéressant, on avait euh, au Québec, par exemple, c'était très centré euh, dans l'Église. Et l'Église, pour hein, les, les francophones au Canada, c'était euh, une façon d'éviter le pouvoir du gouvernement fédéral. Et si on pense euh, aux églises catholiques, les églises catholiques avaient tout et ont maintenant tout. Ils avaient l'histoire, les, les, euh, ils avaient les, les documents historiques des familles, ils protégeaient les familles, ils avaient de l'argent, euh, ils, ils faisaient euh, chaque euh, événement pour euh, les communautés, par exemple les petites communautés comme la communauté de saint fabien Penne, on avait euh, mon grand-père avait chaque événement à l'église. Donc l'église, c'était le centre de la société. Et à un certain moment donné, on avait euh, euh, reconnu que l'Église, des fois, c'était difficile d'avoir euh, un, un vrai lien avec l'Église parce que c'était si hiérarchique. Et mes recherches portent sur la façon dont, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens euh, au Québec, surtout, et, et en Ontario, avaient critiqué la façon dont l'Église avait, avait euh, une perspective très protectionniste envers la population. Par exemple, on avait un index de livres, on ne pouvait pas lire, par exemple, Voltaire à l'époque. C'était interdit. Donc, certains livres qui étaient disponibles euh, en France quand on était soldat, ce n'était pas disponible au, au Québec ou en Ontario. Donc, l'Église euh, au, au Canada, c'était très euh, c'était, euh, Ça jouait un rôle central dans la vie, euh, et, et, et c'était un rôle contre, on peut dire, contre le rôle fédéral euh, euh, du Canada. Euh, au, au contraire, ici, aux États-Unis, on avait euh, une situation où euh, l'Église catholique n'était pas forcément acceptée. C'était à l'époque, euh, dans le passé, dans euh, 1900. Euh, euh, Jusqu'en 1930, on, on, on avait une, une difficulté d'être euh, catholique aux États-Unis. On avait euh, des grands conflits entre protestantes et catholiques. On avait même, avec d'autres communautés, comme par exemple la communauté euh, euh, irlandaise ici à Boston, on avait euh, critiqué fortement l'influence de l'Église catholique on avait pensé que l'Église catholique avait, avait centré les, les croyantes plutôt vers Rome et pas envers les attentes nationales dans un pays. Donc, ce qu'on peut trouver ici aux États-Unis, on avait peur. On avait peur de, de s'exprimer, on avait peur de, de perdre la, la foi, et euh, on avait dit souvent, les religieuses qui sont venues euh, pour enseigner dans les écoles ici aux États-Unis, on avait dit souvent euh, « qui perd la langue perd la foi » et euh, « qui perd la foi perd la langue ». Et on avait dit ça aux communautés plutôt francophones pour dire « si vous voulez protéger votre langue française, vous n'avez pas les lois, vous n'avez pas les droits ». Mais si vous gardez votre foi, votre espoir, vous pouvez garder votre langue vivante. Et c'était comme ça. L'église ici, même si l'église avant euh, Vatican II, euh, l'église avait parlé latin, mais les événements étaient en français, par exemple dans une communauté comme à Manchester, New Hampshire. Et... Ici, l'Église était très protectionniste de, de, ses, de ses participants, de, ses, de sa communauté, euh, mais ce qui, est, ce qui est différent ici, ce n'était pas contre le gouvernement fédéral, c'était contre la xénophobie, c'était contre euh, euh, euh, les stéréotypes qui étaient un peu partout aux États-Unis contre l'Église catholique. Au, lieu de, euh, au Canada, on avait l'Église catholique, bien sûr. On avait, dans mes recherches, j'ai trouvé, bien sûr, il y avait euh, euh, des sentiments anti un peu partout au Canada. Mais on avait euh, des communautés qui étaient, la plupart étaient catholiques et la plupart de la communauté était francophone Et on pouvait trouver des moyens de, de combattre contre... Euh, euh, euh, le gouvernement fédéral, le gouvernement central pour dire on est là, on a nos communautés et, et on avait créé une littérature, on avait créé euh, euh, des communautés autour de, de ce fait. Et ça, c'est la raison pour laquelle on avait une grande rupture entre l'Église et les, les croyants au, au Canada et pas forcément aux États-Unis. Aux États-Unis, de mois en moins on, on voit que la participation à l'église ça réduit. mais pour les francophones, on n'avait pas une rupture ici aux États-Unis, on n'avait pas de des révolutions tranquilles ici aux États-Unis. et, et c'est comme ça euh, que, que les communautés francophones aux États-Unis avaient protégé pour euh, plus, plus longtemps aux États-Unis avaient protégé la langue française, c'est d'aller à l'église. Donc, ça, c'est une grande différence entre, entre les communautés au Canada et aux États-Unis. Euh, durant la Révolution tranquille, euh, il y a des choses qui sont passées au Québec. et euh, C'était quoi spécifiquement que s'est passé euh, entre les États-Unis et le, le Québec? Là, il y avait-il des choses spéciales qui s'est passé en effet, non. Ce qui est intéressant, euh, on voyait que la, la Révolution tranquille, ça existait au, au Québec, ça existait au Canada, mais euh, aux États-Unis, pas forcément. On, on, on avait vu les actualités, mais à l'époque où la Révolution tranquille s'est passée, on peut voir que les liens entre les familles qui sont venues ici aux États-Unis et les familles qui, qui sont au Québec n'étaient pas si fortes. On savait qu'on avait euh, les cousins-cousines à Montmagny, par exemple, à, à Trois-Rivières. Mais on n'avait pas ce sentiment d'être avec la famille comme avant. Avant, quand les, les Franco-Américains sont, sont arrivés ici du, du Québec, normalement, ou bien de l'Ontario, euh, c'était entre 1840 et 1930. Et euh, la population qui est arrivée avait âgé à l'époque de, de la, la Révolution tranquille et on pensait que c'était une révolution contre ce qui avait protégé ces communautés ici aux États-Unis. Donc, on regardait avec intérêt ce qui se passait au Canada, mais euh, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé qu'il y avait du, du soutien pour, pour les événements qui se, se déroulaient au Canada. Normalement, aux États-Unis, les années 1960 ou les années 1970, on, on avait les, les, les pertes de la population euh, francophone à cause du décès. Ils étaient très âgés à l'époque. Et on avait une, une nouvelle génération qui voulait se présenter plutôt que, euh, en, en tant qu'Américains euh, plutôt que franco-américain à l'époque. Et euh, c'est euh, la génération de mes, de mes parents euh, euh, qui avait cette transition. Mon père peut dire, euh, lui, pour lui, il avait grandi avec euh, une communauté où les enfants parlaient français, mais à un certain moment donné, il voulait devenir américain, devenir anglophone pour trouver du travail. Et, euh, et, et c'est ça ce qu'on avait fait ici aux États-Unis. On n'avait pas rejeté la langue française, mais, on, mais la, la génération qui, euh, qui était plutôt jeune pendant la Révolution tranquille, avait dit, euh, ça n'a ça pas intérêt d'abord, parce que ça, c'est quelque chose qui est connecté et qui a lien avec nos grands-parents, nos parents, c'est pas nous. Et deuxièmement, on, on voulait trouver du travail. Et trouver du travail ici, c'est parler la langue anglaise. Mais maintenant, on, a, on voit qu'il y a une révolution qui n'est pas tranquille aux États-Unis. On a une révolution culturelle dans notre communauté franco-américaine, dans les communautés francophones, pour dire qu'il faut revivre ce moment, il faut revivre nos vies en langue française. Et, et Certains membres de la communauté avaient grandi avec la langue française, moi par exemple, mais d'autres avaient ses parents qui ont rejeté de, de parler la langue française pour mieux, euh, on peut dire, intégrer euh, à la culture américaine anglophone. Mais maintenant, on peut voir que, que les gens de, qui, qui ont euh, 20, 30, même 40 ans veulent bien s'exprimer dans la langue française et se voir en tant que francophone. Même s'il n'existe pas ces liens forts maintenant avec euh, la communauté plutôt religieuse qui avait protégé la langue française, euh, au passé, maintenant, on a une révolution qui se concentre plutôt dans les réseaux sociaux, euh, dans la façon dont les communautés peuvent se voir euh, de manière lointaine sur Zoom, ce que nous faisons euh, euh, très courant. Euh, et, et donc, c'est comme ça qu'on avait euh, notre révolution. Pour nous, aux États-Unis, la révolution tranquille n'était pas tranquille. C'était plutôt une évolution de, de coutumes, de mœurs, ici aux États-Unis, où on n'allait pas à l'Église. Et, et, et finalement, c'était pas connecté à, à, à quelque chose qui était plus, plutôt centré à, à une révolution en soi. C'était de, de façon euh, très lente. Euh, qu'on avait vu ça. Dans 1800 et 19, 19, au début du 20e siècle, il y, a, il y a beaucoup de Québécois qui ont déménagé au Maine, Vermont, pour travailler des moulins, plus qu'un million, euh, on va dire, mais dans ce temps-là, il y a eu là, beaucoup de discrimination avec euh, le KKK et tout ça. Est-ce que as, tu as vu ça dans ta recherche? Oui? Absolument, absolument. Euh, il y a un, un auteur qui s'appelle David Vermette, David Vermette, euh, qui avait écrit un livre, ça va apparaître en, en langue française euh, dans quelques mois, je crois, mais en anglais, ça s'appelle uh, « Distinct alien race, the Franco-Americans euh, », et, et ça part de, de la culture ici en Nouvelle-Angleterre et des difficultés qu'on avait euh, dans cette région. Donc, mon, mon arrière-grand-mère, elle est née euh, ici, euh, au Massachusetts, des parents qui sont venus pour travailler dans des, des, moules, euh, des moulins euh, à, à Lowell, euh, ici, au Massachusetts, et on devrait rentrer au Québec parce que sa famille disait que c'était si difficile d'être accepté, d'être, euh, de, de faire partie de la communauté qu'ils voulait bien rentrer au Québec. Et euh, ce n'était pas le cas pour, pour un grand nombre de gens qui sont venus s'installer ici. Euh, un grand nombre s'est resté dans cette région. Euh, mais à l'époque, c'était très, très difficile d'être accepté d'abord par les gens de la communauté qui, qui étaient ici, qui sont venus ici euh, de plusieurs endroits euh, d'Europe, même euh, des, des, des Français d'Europe. On avait des tensions entre les communautés nord-américaines et des tensions entre les Français de la France euh, à cause de ben, la... Euh, on avait cru, euh, cru qu'à l'époque, le français parlé en, en Amérique du Nord, c'était un français non soigné. Euh, c'était des populations pauvres qui voulaient bien trouver du travail. Et euh, ce qui est triste, c'est que la, les populations étaient pauvres. Les populations n'avaient pas de ressources euh, au Québec et voulaient bien améliorer euh, leur vie ici aux États-Unis. Et, et, et ce qui est difficile de, de croire, mais, mais c'est vrai, euh, les populations ici euh, avaient rejeté ces populations, avaient rejeté euh, euh, ces immigrés euh, en, en disant que vous n'êtes pas acceptés ici, vous, vous volez nos, nos travaux. C'est le même discours qu'on voit à nos jours, un peu avec les populations qui s'installent euh, dans n'importe quel pays. Les immigrants ne sont pas acceptés. Et à l'époque, euh, les immigrants n'étaient pas acceptés, c'était plutôt les francophones de, du Canada. Mais aussi, il y avait l'attitude, euh, quand tu, tu deviens Américain, il y a American first. Puis, au Canada, c'est un, un mosaïque. Là-bas, c'est uh, American. C'est l'attitude un peu différente. Cette attitude-là, elle continue, oui. Oui. Donc, euh, au Canada, on peut voir que c'est multiculturel, n'est-ce ouais. pas? C'était toujours multiculturel. Il y avait des, des narratives dans le passé, surtout euh, dans les années 1930-1940, au Canada, qui disaient non, ce n'est pas, pas multiculturel, etc. On avait, on avait eu des combats, mais bien sûr, on avait finalement accepté que le Canada est multiculturel avec la Confédération, on avait accepté que le Canada est multiculturel, point. Donc, euh, le Canada s'était fondé par le fait que le Canada est multiculturel. On avait bien sûr euh, des combats, mais bon, voici le Canada. Aux États-Unis, le, les États-Unis, c'est intéressant parce qu'on on peut voir les idées des fondateurs comme par exemple Thomas Jefferson, qui était francophone, il avait, il avait parlé français très couramment, il était ambassadeur en, en France pour les États-Unis, et on avait euh, cette idée d'inclure tout le monde, de dire hein, que tout le monde est accepté, tout le monde doit être accepté, tout le monde doit avoir le droit de posséder une terre, etc. Mais on voit que euh, à l'époque, euh, quelqu'un comme Jefferson avait des esclaves. n'acceptait pas que d'autres gens euh, devraient avoir euh, les droits. Et euh, ce qui est triste ici aux États-Unis, on a euh, la culture qui est plutôt fermée, qui dit « oui, je suis américain, je suis américaine, mais qu'est-ce que ça veut dire être américain et être accepté ?» Et euh, j'ai fait tant de recherches dans cette question parce que c'est une question très difficile à définir. Euh, mais la question reste, qu'est-ce que ça représente d'être bah, américain? Et à l'époque où les, les franco-américains, les gens qui devenaient franco-américains du Québec, de l'Ontario, etc., euh, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas décrits comme Américains, ils étaient décrits comme Canadiens. Ils, étaient, euh, bah, ils vivaient dans des communautés qui étaient appelées « Little Canadas », les petits Canada, Et euh, ils n'étaient pas acceptés en tant qu'Américains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être Américain? Ça veut dire qu'on soutient... Chaque, euh, euh, chaque chose que le, que le gouvernement veut de, de la communauté et on assimile, on assimile à la communauté plus large euh, oui. et, et on efface des choses comme la langue. Oui, exactement. Brièvement, pourrais-tu nous, euh, euh, nous parler de ton, de ton travail avec Sébastien Mallette, euh, Guillaume Cotte et Michel Bouchard? Oui, donc euh, j'avais donné mon, ma perspective plutôt, euh, on peut dire, sociologue <rire> à, à, à ce travail et en disant que bah, plutôt euh, l'histoire des grands lacs et l'expérience euh, euh, Métis aux États-Unis, c'est très différente. Euh, et moi, je, je dois souligner qu'il euh, y, a, y a un historien euh, qui est euh, bah, plutôt chercheur euh, indépendant, qui s'appelle James Laforest, euh, qui travaille euh, dans l'étude de, bah, des Canadiens français ici aux États-Unis et la culture métisse euh, dans les grands lacs euh, et aux États-Unis. Et ce que j'ai fait avec ce travail, c'était plutôt euh, souligner l'histoire euh, ici aux États-Unis, c'est très différent et, et euh, notre concept de, et, et les exemples de ce que ça veut dire euh, d'être un métis ou d'être quelqu'un qui, qui avait ce métissage euh, dans l'expérience historique est très différent aux États-Unis et il euh, y a des, des écrits qui, qui sont très controversés par des, des chercheurs qui sont respectés et des généalogues. Euh, les faits euh, sont un peu euh, interprétés euh, avec un billet, euh, surtout euh, dans la façon dont euh, ces communautés sont représentées aux États-Unis et l'interprétation euh, de l'histoire, l'interprétation de, de comment ces communautés existent et, et comment ces communautés se voient. Euh, c'est très difficile de déchiffrer et je suis toujours en train de, de voir ces communautés. Mais j'étais plutôt, je n'étais pas euh, autrice plutôt que euh, quelqu'un qui avait soutenu certaines idées euh, des communautés et, et de l'identité métisse aux États-Unis. Aux États-Unis, États euh, le statut des gens qui se disent Métis est, est mal compris. On peut dire que c'est très mal compris. Et c'est normalement associé avec les États de l'Ouest américain, comme Dakota du Nord, le Montana. Euh, et euh, c'est lié à, à la culture du Manitoba. Des fois, euh, c'est mélangé avec la culture du Manitoba et mal compris par euh, les chercheurs. Donc, euh, certains chercheurs soulignent ou renforcent ces perceptions euh, de la communauté qui est plutôt ici aux États-Unis de, de notre frontière et euh, ils n'ont pas la, la compréhension de, de dire que euh, les communautés de, de, de certaines régions comme par exemple euh, de la rivière Détroit ou bien pays dans l'eau sont très différents euh, et avaient, avaient une expérience qui n'est pas comparable aux, expéri aux expériences euh, de, des populations de Manitoba, par exemple. Donc, je n'étais pas forcément au... au, au... Oui. Continue. <rire> de, continue, on a perdu un pareil, peu. Euh, d'autres chose que vous vouliez te parler, oui. l'autre oui. chose que vous vouliez te demander, c'est ton travail sur euh, euh, du comment? bon pas comment... L'autre chose que je voulais te demander, c'est ton travail sur euh, la, la ville de Dubreuilville. La ville de Dubreuil. Ah oui, d'accord. Oui, oui c'est parce, oui. parce que à ville j'ai eu de la parenté. Ça fait que c'était intéressant. Ah oui. ah oui! Oui! Ah, c'est intéressant! Mais ben, ce qui était intéressant pour moi, c'est de voir un endroit euh, en Ontario où on avait euh, les gens qui parlaient français qui avait euh, existé dans un, dans un endroit, euh, qui parlait français, qui avait fondé quelque chose. Et puis après, il n'y avait pas euh, forcément une croissance de la langue française. Et maintenant, je ne sais pas euh, ce qui existe là, parce que la population est, est très petite euh, dans cette région. Je pense que c'est 600 personnes maintenant. Toute, euh, toute une partie de ma famille, ils ont demeuré là à Dubreuil. C'était des francophones. Euh, ils ont demeuré là, ils ont travaillé des moulins, mon oncle, euh, les enfants, ils sont partis, ils ont devenu professeurs et tout ça. Ça fait que oui. c'est intéressant parce que moi, que j'allais là, c'était un village français. Oui. Très, oui. très, très, très français, une communauté française. C'est oui. rare de trouver une personne anglaise. Là. Intéressant. Et, et, et, et décider, je pense que c'était les années 1930-1940 qu'on avait décidé de, de se lancer dans le sillage et mon, mon grand-père avait, avait fait la même chose en Ontario avec peu de succès. Et puis, il est, il est venu à Détroit après. Donc, pour moi, c'était un intérêt personnel euh, de voir Dubreuil. Euh, je pense il ben, y avait une grande croissance de, de gens qui habitaient là, des années 1950 60 oui, oui. Mais, euh, mais maintenant, il y a peu de gens. Et, et on peut voir euh, l'histoire de Dubreuil, euh, ben, qui a été fondée après la, la construction de, euh, de Dubreuil Brothers, Dubreuil Brothers Limited. Les frères ah, Dubreuil, oui. Ouais. Oui, les frères Dubreuil. Euh, que si on crée euh, quelque chose, si on crée une entreprise dans, euh, dans une ville, si on voit une croissance d'une communauté plutôt francophone et après on voit la décroissance, on, on voit euh, euh, vraiment une crise dans une ville, c'est intéressant pour moi en, en tant que personne qui avait grandi à Détroit. J'avais trouvé euh, euh, cet endroit et, et un livre qui parlait de, de cet endroit Très intéressant et, et voir comment la démographie euh, avait bah, venu du Québec, comment la richesse avait attiré une grande population et puis ouf, une chute. Et ouais. maintenant, euh, peu de gens. Je, je me rappelle quand on allait du Breville en auto, il y avait une barrière. Et quand tu allais à la barrière, il fallait que tu appelles à ton oncle ou ta tante. Il levait à la barrière puis il te laissait passer. Il y avait un gros territoire qui était occupé, euh, qui appartenait au Dubreuil là, pour avoir la licence de couper le bois. Puis, euh, l'autre chose que vous te mentionner, la, la station de radio, c'est la FRH 88.1, est, est d'un village français à Penetanguishene et c'est mm -hmm. une station de radio francophone. C'était le premier village en Ontario dès 1600 qui a été établi francophone. Wow. Ça fait qu'en 1606, le père Le Caron il a établi la première messe à, à Penetanguishing. Wow. Ouais, ça fait que c'est intéressant que ça s'est passé. On arrive à la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup pour avoir participé. Puis euh, ça va être, on va diffuser ça à la radio. Je te remercie encore. Merci Daniel, ça faisait plaisir. Ah merci, merci beaucoup.